Première chose, c'est d'avoir euh, son harmonica avec soi, hein, évidemment, parce que s'inscrire à des cours d'harmonica, quand on n'a pas d'harmonica, c'est un, voilà, un peu prématuré. Donc, alors, on peut quand même s'inscrire aux cours d'harmonica pour voir un peu comment ça marche et puis dire « ok, ça me plaît vraiment, j'achète mon harmonica après ». Mais bon, dans la logique, il vaut mieux le prendre avant. Donc, il y a plusieurs euh, harmonicas possibles. En gros, euh, il y a pour les petits budgets, moi je conseille quand même euh, soit un, un Li Oscar. donc… L'iosca, c'est cette bête-là. Voilà. Bon, n'est c'est pas le meilleur instrument au monde, mais euh, bon, quand on n'a pas vraiment, quand on a pas beaucoup de budget euh, et qu'on là, il est en là, mais bon, peu importe. Hein, J'en ai dans, dans plusieurs tonalités. Voilà, c'est pas un mauvais instrument. Euh, il n'est pas très bien réglé, il n'est pas toujours juste, mais euh, enfin globalement, euh, enfin, il y a pire, quoi. Donc euh, c'est vraiment pas, c'est pas grave, quoi. Donc, vous pouvez très bien commencer les cours avec ça. Euh, les Oscars, c'est japonais, hein, c'est chez Tombow. Ça, c'est le Special 20 de chez Honor. Alors, il s'appelle Marine Band Special 20. Bon, en fait, c'est pas un... Le Marine Band, c'est pas vraiment le même instrument. Le Marine Band, je le déconseille aux débutants parce qu'il est trop difficile. Le Special 20, Special 20 euh, en anglais, euh, voilà, il est de chez Honor. Pareil, hein, c'est pas, pas le meilleur harmonica, mais euh, bon, pour démarrer, ça peut être suffisant. Et vous avez aussi ce. Ça, c'est un spécial 20 amélioré. C'est un Rocket Rocket Progressive. <rire> Il n'hésite pas sur les noms chez, chez Honor. Rocket Progressive. Bon, alors, bon j'ai acheté ça pour l'essayer. Euh, alors, j'avoue que je ne joue pas, enfin, j'ai très peu joué dessus. Je ne trouve pas si agréable que ça. Mais ça, c'est très personnel. Euh, pourquoi c'est un spécial 20 amélioré entre guillemets En fait, le spécial 20 est bien aussi. La différence entre les deux, c'est la même ange. Mais regardez là, la différence. Voilà, vous voyez, il est, il est percé de partout, le, le rocket progressive, il a des ouïes, on appelle ça des ouïes euh, euh, sur les côtés, et euh, il est très, les capots sont très ouverts, alors que là, ils sont très fermés. Donc, quelle est la différence entre les deux Est-ce que le son change bah, Le timbre ne change pas énormément. Qu'est-ce qui change bah, C'est la puissance, c'est-à-dire que si vous jouez une note euh, ici, ou vous jouez une note là, et bah là ça va jouer plus fort. Le Golden Melody est pas mal aussi. Hein. Ça, c'est pareil, ce n'est pas un mauvais instrument. Bon, euh, pareil, hein, il n'est pas toujours très bien euh, accordé, mais... Euh, mais pour débuter, c'est pas mal. Alors, il y en a qui, qui aiment beaucoup cet instrument parce que la prise en main est chouette, parce que c'est très arrondi ici. Et il y en a qui me disent, quand on prend un lit oscar par exemple, comme c'est très anguleux, ça fait mal aux mains. Bon, voilà, ça c'est pareil. Hein. Je ne dirais pas que c'est un mauvais instrument du tout. Hein. Uh, Greg peut joue dessus, donc si c'était un mauvais instrument, il ne jouerait pas dessus. Hein. Bon, évidemment, il règle ses instruments aussi, hein. il les règle, etc. Mais, mais euh, on, on peut faire, vraiment faire de, de belles choses. avec. Le... D'ailleurs, moi, j'ai acheté le Golden Melody parce qu'à l'époque, je prenais des cours avec... Euh, Greg, hein, l'harmoniciste de Johnny Liddell, mais à l'époque où j'ai connu Greg, il ne jouait pas encore pour Johnny. J'avais acheté le Gun and pour avoir le même harmonica que le prof. J'ai comme ça, les conseils qu'il me donne, je pourrais les appliquer directement sur l'instrument, c'est le même. Et alors, l'harmonica, évidemment, que, que je conseille le plus, c'est la bête de course. <rire> voilà, je l'appelais bête de course parce qu'elle voilà, démarre au quart de tour, donc ça, c'est la mienne. Elle est en si bémol, et ça, c'est du. Alors, évidemment, ce n'est pas le, le même tarif. Et l'avantage de, de cet harmonica, c'est qu'il est super bien accordé. En fait, c'est un harmonica Suzuki Amand h 20 donc une glisse parfaite. Alors, il a l'air très épais comme ça parce que les capots sont un peu ouverts, mais en fait… Il est, euh, il est assez fin dans la bouche, c'est un des plus fins. Il est tout en métal, il est extrêmement solide. Moi, je l'ai fait tomber, malheureusement, je ne le conseille pas, mais comme je suis assez maladroit, j'ai fait tomber au moins cinq fois. Et il n'y a, a pas une rayure, il n'y a pas un problème, les hanches n'ont pas dévié, enfin, il est vraiment très solide. Euh, sachant qu'une bête de course, moi, quand je joue de l'harmonica, c'est entre une et deux heures par jour, on va dire une heure et demie, quoi. Euh, en gros, une heure et demie par jour. Euh, et bien, en fait, euh, les bêtes de course, je les garde pendant cinq ans alors que les spéciales 20, je les change au bout de six mois. Donc, vous voyez l'investissement que vous devez mettre pour une bête de course, largement, vous êtes largement gagnant. Plutôt que d'acheter en cinq ans, plutôt que d'acheter 12 Spécial 20, vous prenez une bête de course, vous êtes largement gagnant sur le, le tarif et puis au-delà de, de, de, des sous, euh, bah, en fait chaque fois que vous avez un nouvel un harmonica, il bah, faut le roder pendant des heures avant de retrouver votre propre son. L'avantage de, de changer tous les cinq ans, bah, le rodage, vous le faites une fois tous les cinq ans. C'est comme une voiture, c'est chaque fois que tous les six mois vous changez de bagnole, il bah, faut vous réhabituer au mouvement, etc. La manière dont répond la voiture, les freins, etc. Bon, Ce n'est pas toujours la même chose, donc ça prend un peu de temps d'apprentissage. Euh, si vous avez même la même voiture toute votre vie, bah, voilà, vous le faites une fois et puis ça y est, après, c'est que du réflexe. Donc ça, c'est quand même important. Et alors, ce que je fais, donc, comment euh, en fait, je les améliore parce que, bah, en fait, euh, donc, ils sont très bien accordés, donc ça, c'est vraiment génial, mais ce qui est, ils sont très robustes, etc. Bon, ils ont plein d'avantages, ils ont deux gros défauts. Il y a un défaut qu'on retrouve aussi sur oscar qui fait que quand on altère trop, donc quand on commence les altérations, qu'on altère trop, qu on, bah, les, les anges ont tendance à siffler, c'est extrêmement désagréable. Donc, je, ce que je fais sur les anges qui ont tendance à siffler, eh bien, je mets des espèces de, j'appelle ça du sparadrap, mais c'est des espèces de petits collants spéciaux euh, que je commande sur Internet et qui, euh, que je mets sur certaines anges, ce qui fait que ça les alourdit un tout petit peu et ça permet d'éviter le sifflement. Et ce que je fais en plus, c'est que bah, alors, le défaut qu'il y a sur tous les harmonicas du monde, même celui-là, c'est qu'il n'est pas optimisé pour les altérations et les overblows. Donc, les overblows, ce sont certains, certaines altérations. C'est-à-dire que les, les altérations, c'est quoi Je parle aux débutants. Quand vous, jouez, vous soufflez dans, un, dans une ouverture, vous avez une note. Vous aspirez, vous avez une autre note. Et si vous voulez jouer les notes qui sont entre les notes, ben, en gros, les dièses et les bémols, même s'il n'y euh, a pas que les dièses et les bémols, mais c'est pour, euh, pour, pour schématiser cette note-là, il faut mettre la langue différemment euh, avec une certaine position, une certaine pression, etc. Donc, tout ça, c'est expliqué dans les cours. Mais euh, et, et si je veux faire le mi, alors un autre, une autre note, en fait, je peux en avoir quatre. Dans, là, je joue dans l'ouverture numéro 4. Au lieu de faire, on peut avoir. Voilà, on peut en avoir quatre au lieu de 2 Bon, et pour réussir à faire ça, qu'est-ce qu'il faut Il bah, faut un peu de technique, il faut avoir un peu travaillé et surtout, il faut avoir un harmonica réglé. Si je le fais... C'est parce que euh, moi, il m'a fallu du temps. J'ai passé des années à essayer de trouver le meilleur réglage. J'ai cassé au moins quatre harmonicas avant d'en faire un correct. Maintenant, je sais faire. J'en ai fait des bêtes de cours, j'en ai fait 350, hein, maintenant, depuis que je propose ce service. Et, euh, et ça permet d'atteindre les, les altérations plus facilement et surtout les overblows qu'on ne peut pas avoir du tout si on ne règle pas les harmonicas. Souvent, on me dit Mais pourquoi c'est pas. Si, si toi, tu sais le faire, je ne pense pas que as, tu n'as pas. Est-ce que c'est toi qui as inventé ça Bah ben non, je ne l'ai pas inventé. Je l'ai. Je l'ai appris en masterclass et je l'ai amélioré. Quoi. Bon. Mais à la base, je pas le créateur, enfin, je n'ai pas déposé un brevet ni quoi que ce soit. Et la question qu'on me pose, c'est pourquoi ce n'est pas fait directement en usine ben Oui, j'aimerais bien que ce soit fait directement en usine. Ça me ferait gagner une heure de, de travail par harmonica. Mais le fait est que ce n'est jamais fait. Quoi. Ou si c'est fait, c'est mal fait. Donc ben, Du coup, je le fais. Alors, Je ne suis pas obligé de le faire. Vous pouvez très bien prendre un, un Armand à 20 sans, sans que ce soit euh, bête de course. Bah, du coup, le, le prix d'acquisition est un peu moins élevé, sauf que bah, le jour où vous voulez attaquer les altérations et les, les overblows, il bah, va falloir que vous régliez votre harmonica vous-même. Donc, vous pouvez le faire. Je vous apprends même à faire ça dans les cours, sauf que si vous faites comme moi au début, vous, vous bousillez votre harmonica parce que les hanches sont tellement fragiles qu'à un moment donné, pop, vous, la, vous appuyez un peu trop fort et ça tourne l'anche. vous voulez la relever, ding, ça y est, l'anche est cassée. Bah, une anche cassée, il faut racheter l'harmonica complet. Donc… Euh, à quatre harmonicas au Ludin, bah, ça commence à faire aussi un sacré budget. Donc moi je le fais pour vous, vous avez la chance d'avoir mon expérience, mon expertise, et vous me faites une commande, le mardi je vous l'envoie, le deux jours après vous l'avez chez vous. Non, alors vous avez aussi l'harmonica Yonberg. j'ai entendu du bon et du mauvais, mais franchement je pense que ce n'est pas un mauvais harmonica. Chez Suzuki, il faut faire attention, il y a des, il y a des harmonicas qu'il ne faut pas prendre, d'ailleurs le, le Pure Arc par exemple, j'ai utilisé pendant un temps, un très bel harmonica mais qui est vraiment enfin c'est une vraie galère de jouer dessus donc faut vraiment pas prendre enfin voilà pour moi c'est les donc c'est Dell je pense qu'il a pas je pense pas qu'il y ait de mauvais modèle euh... L'Ioscar, Oscar spécial 20 euh... et puis euh... Jonberg éventuellement et euh... et puis bah, Suzuki quoi